Salut l'équipe, dans mon frigo j'avais du riz basmati, des carottes, une côtelette de porc, un peu de jambon, des tomates sherry, de la mayonnaise, de la pâte de wasabi, du fromage, de la sauce aigre douce. Alors on va faire deux sortes de sushis avec tout ce qu'on a, si on met tout dans un ça fait un petit peu beaucoup. Alors on va d'abord commencer, à prendre un peu notre riz, comme une bande. On va essayer de ne pas y faire trop trop gros, sinon c'est pas très agréable à manger. Alors, votre riz, il faut qu'ils soient assaisonné, bien sûr. Voilà, on va essayer comme ça. On va mettre un petit peu de sauce aigre douce. Soit c'est à volonté, hein, c'est selon les goûts de chacun. Vous préfère mettre la moutarde n'importe quelle sauce, chacun fait comme il veut. Les vrais sushis en général, c'est avec du wasabi. Ce sujet-là, il est hyper fort. Alors, on va mettre un petit peu de porc. Si vous pouvez pas trop, pas trop épais, sinon ça va pas être très agréable à manger. Euh, on peut rajouter un petit peu de fromage aussi dans celui-là. Voilà. Et maintenant on va rouler ça tout simplement on va prendre comme ça au début tac, et on va serrer et on roule le plus serré possible on serre sur les côtés voilà après avec mon papier d'alu je referme comme ça voilà on a un boudin assez compact on va le réserver au fricot alors cette fois on va essayer de mettre du jambon faire un peu l'eau de base ça va faire le tour voilà on va faire un jambon comme ça, comme ça. Avec le riz à l'intérieur on va faire un petit peu de sauce alors mon wasabi il est vraiment trop fort en tout cas pour moi donc je vais le mélanger avec un petit peu de mayonnaise Voilà, alors on va pouvoir remettre euh, comme dans l'autre un petit peu de carotte, si c'est très bien. On va mettre nos sauce dessus. Voilà, les Ensuite, on va pouvoir mettre un petit peu de tomates. Après, comme j'avais déjà dit avant, hein, si vous avez du poisson, vous pouvez mettre du poisson cru, du poisson fou. Donc, légumes, euh, tout, ce que, tout ce que vous avez sur la main, hein, ça va très bien. On peut mettre un peu de fromage qui nous reste. J'avais des trois quarts, on va mettre deux quarts. Voilà. Et, comme tout à l'heure, on va serrer ça. Alors, tout simplement, on va essayer de le premier. Prenez un petit aussi, de préférence. Vous coupez des. comme des tissus mouchiers. Voilà. Alors voilà, bon appétit, à plus!